Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer euh, une réalisation de cartes avec un des fonds euh, qu'on a fait euh, l'autre jour donc c'est ce fond là, c'était les fonds avec pochoir si vous n'avez pas vu la vidéo vous pouvez regarder dans la playlist euh, d'ail et création alliée euh, c'est donc des roses, alors on voit pas très bien sur le retour vidéo mais le fond est très légèrement rose et euh, il, il présente devant des motifs de rose, rose plus foncées voilà, c'est génial. Moi, j'aime pas du tout le rose et j'aime pas les roses non plus. Et je vous faire un full rose. Euh, mais c'est pour quelqu'un qui s'appelle Rosine. Ah, enfin, voilà. Euh, qui aime plutôt bien les roses. Et puis, euh, ça fait partie des plantes euh, qu'on lui remet un peu, euh, un peu souvent les roses et puis euh, les ginkgos euh, sans aucun rapport. Ça, voilà un stylo. Ça, c'est une base de cartes. Donc, je mettrai dessus. Euh, dans celle-ci elle est assez grande, je, regarde, je vous montre le, la taille, elle est assez grande et euh, elle contient, euh, elle a l'enveloppe euh, avec, c'est une double, donc double ça veut dire qu'on ouvre comme ça. Enfin, c'est pas juste une feuille de papier, les deux cartons. Je regarde un peu les dimensions pour euh, le futur matage. je vous réexpliquerai ce que c'est. Hop, donc je vois que j'ai un tour et que finalement bah, la découpe elle est, euh, elle est nickel pour, euh, pour la taille là. Donc ça me convient euh, vraiment très bien. Bon, voilà ce que ça donnerait. Pour l'instant c'est un peu trop vite tout ça, il manque un petit quelque chose. Mais avant de le coller là-dessus, je vais euh, mettre ça euh, autant que possible à l'abri et euh, travailler ce... Euh, ce fameux fond en mettant des choses dessus et puis je ferai sûrement un double voire un triple matage j'ai déjà préparé quelques feuilles qui pourraient aller avec euh, dans les tons, les couleurs mais pour l'instant je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire je vais me laisser porter aussi euh, par la créativité même si euh, comme vous voyez vu que j'ai sorti du matériel j'avais quand même quelques idées avant je me suis dit, j'aimerais bien ne pas reprendre carrément un motif en volume parce que le, le fond est déjà assez chargé avec ces motifs de rose. Mais plutôt euh, venir mettre cette partie euh, là en embossage à chaud. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, comment on fait euh, et puis vous montrer le résultat et ce que ça donne au final. Alors là j'essaye de bien repositionner. Mon pochoir, je vois que j'y arrive, pas de soucis. Ce que je vais faire, c'est laisser de côté pour le moment. Et je vais sur une feuille de papier qui me sert de brouillon, de trucs euh, de cochonnerie, machin. Je vais venir, bah, ça tombe bien qu'il soit tombé celui-là, dessiner le, le tour des formes qui m'intéressent. C'est pas très clair pour l'instant. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle un masque. Alors, donc j'utilise le pochoir. On, un... <rire> on s'en fout en fait de ce, que je, de ce que je suis en train de faire, que ce soit tout cracra. Par exemple, si je gribouille ici, c'est pas grave. C'est un peu l'habitude de, de venir faire les choses proprement, mais en fait, on s'en fout. Voilà. D'essayer de vouloir faire les choses proprement et puis de, de voir des cochonneries plutôt. En ce qui me concerne... Donc là je ne veux pas Je sais qu'il faudrait que je sois vers l'intérieur Ce sera beaucoup plus clair Quand, quand je, je vous montrerai la mise en pratique Mais l'idée c'est de venir Dessiner le, Les formes extérieures euh, De celles que vous souhaitez Alors donc là c'est une autre rose Ça ne m'intéresse pas Je vais juste mettre des petits traits ici Pour voir la marge dont je dispose Et on est bon voilà, et puis là on fout, ok, c'est bon. Alors, ce qui m'intéresse en fait, c'est de faire un masque, c'est-à-dire que euh, tout ce qui sera à l'intérieur de ce trou-là, tout ce qui sera à l'intérieur de cette forme-là, euh, sera euh, impacté par la manipulation que je vais faire. J'aurais pu faire plus simple. Il euh, y aura du machin comme ça, il y aura du machin comme ça dessus, Voilà. Euh, et tout ce qui sera à l'extérieur sera protégé. L'idée générale, c'est ça. Sachant que c'est pas une, que je, une manœuvre que je fais, euh, une manipulation une manœuvre que je fais souvent, parce que euh, ce pas forcément dans mes, mes techniques préférées, mais euh, je pense que sur ce coup-là, ça peut être sympa. Il faut juste bien que je réfléchisse. Alors, si vous êtes dyspraxique, si vous avez du mal euh, à vous représenter les choses, un petit détail qui peut vous aider, c'est par exemple, euh, si vous vous dites, bah, ce que je veux, c'est qu'elle soit colorée. Ok partie je veux qu'il soit coloré. Et plutôt que de faire que le tour et de passer trois plombes à réfléchir et de risquer de vous tromper, hop. je dis dyspraxique mais euh, c'est pas forcément que dyspraxique. Hein. C'est euh, problème de représentation dans l'espace, euh, tout ce genre de difficultés qui fait que euh, c'est très galère de venir organiser les choses. Il y a des personnes qui font ça naturellement euh, avec une simplicité qui, euh, pour moi, est... Oh c'est de l'ordre de la magie. <rire> je veux dire, passer une journée avec un, un t-shirt propre, euh, sans, sans se baver dessus, ça, ça fait au moins trois semaines que ça ne m'est pas arrivé. Quoi. Donc, euh, les personnes qui arrivent à, à dessiner du premier coup, à, à faire des choses comme ça, moi, je suis toujours... Oh oh, c'est magique, c'est merveilleux voilà, donc là au final cette forme là on va dépasser un peu, mais on va être dans l'autre. Encore une fois, j'ai l'impression d'être absolument pas clair. Ça, c'est la zone à pas protéger. Euh, ça c'était euh, une pétale, je peux la mettre dedans, effectivement. Voilà. Toc toc toc. toc, toc, toc. Celle-là aussi, celle-là aussi, mais pas les deux morceaux-là. Cela ne m'intéresse pas. Donc il faut que je sois avant ces parties-là. Voilà. Donc là, j'ai grosso modo ma forme qui m'intéresse. C'est pas grave. Ne pas, ça ne pas se terminer collé sur le papier. On va découper. Donc, cette fois-ci, pas de massicot, il va falloir y aller. Alors, soit au ciseau, si vous êtes plus à l'aise, sinon il y a les scalpels, cutters, etc. Euh, moi, sur ce coup-là, euh, j'y vais au ciseau. Faites bien attention à un truc, c'est qu'on euh, ne vire pas les bouts de papier euh, là. Je fais pas, je claque et puis après je fais les détails. Puisque la partie qu'on veut enlever, c'est pas ça, c'est ça. C'est le noir. Donc. Alors, si vous allez voir, c'est un peu galère pour moi. J'ai je, je, pas forcément les, les gestes les plus adéquats. Justement, généralement, comme j'ai des, des, des, des soucis avec mes doigts. Oh là là, vous imaginez pas la concentration de ouf que ça me demande de faire ça. Genre, ré, ré, résoudre des équations de tête, je m'en fous, j'aime bien, c'est rigolo. Haha. Euh, mais ça, c'est. Oh mon dieu, c'est compliqué. On a chacun nos compétences. Hein. Mon métier, c'était pas artiste à la base. Non ça l'est toujours, d'ailleurs. <rire> oh, voilà. Hop. Alors, il y a des techniques, hein, quand même, pour euh, avoir plus de facilité. Euh, appuyer ses mains. Découper sur des petites surfaces. Avoir une bonne prise en main du papier, etc. Alors là, ça n'a pas besoin d'être précis du tout. Il faut juste euh, atterrir entre les deux. Euh la zone euh, qu'on veut dissimuler et la zone qu'on ne veut pas dissimuler. Je vais y arriver Non Essayez de faire bouger le papier tout en douceur, machin comme ça. Euh, Évitez les grands coups de ciseaux et pas aller dans les, les parties terminales du ciseau. Pas en bout de ciseaux comme ça pour couper, ça fait trop, tout moche à la fin et, et c'est pas pratique. Euh, pour info, le, le scrap et tout ça, ça fait. J'ai commencé vers 2006 à peu près. Et euh, vous voyez, il euh, y a des trucs. Euh, parce que bien sûr, on, on s'améliore avec la pratique, on a plus de facilité et tout ça. Heureusement. Non, heureusement. Euh, mais je pense que c'est important aussi euh, qu'on puisse voir des personnes qui, même avec. Euh, bah là, on est en 2022, donc. Euh, moi, même avec 12 ans de pratique, euh, continuent à galérer avec euh, certaines choses. Moi, les, les... les ciseaux, c'est. Euh, c'est ma hontise. Et pourtant, je, je fais des choses hein, avec des ciseaux. Euh, je me suis entraînée, c'est beaucoup mieux qu'avant. <rire> je sais pas si vous imaginez ce que ça donnait avant. Euh, déjà, je suis contente quand je ne pense pas le l'eau dedans. <rire> Mais, euh, voilà, si, si jamais vous avez des difficultés et que vous regardez beaucoup de tutos, euh, des fois, à la longue, il y a cette sensation de, de se dire « Mais c'est pas vrai, j'y arriverai jamais, je suis mieux, etc. » Et en fait, euh, on, on apprend à adapter son... C'était dans le sens, pas... On apprend à adapter ses, ses choix, son, ce qu'on aime, etc. Ce qu'on peut faire... À... Avec ce qu'on peut faire. C'était dans le sens-là. Wow. Ah oui, je vous dis pas, les puzzles, c'est vraiment un truc que je ne fais jamais. Et vous commencez à comprendre pourquoi. Le puzzle, l'horreur, quoi. Ma chance met dans quel sens, ça va où. Euh... Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un masque. Euh, on va venir euh, masquer la partie externe. Euh... Et, euh, pouvoir tamponner cette partie euh, intérieure alors j'essaye de bien vérifier euh, mettre quand même à peu près correctement là on n'est pas sur un tamponnage euh, d'encre couleur donc on n'est pas encore trop embêté euh, si on n'est pas parfaitement sur les lignes et tout ça ce qui passerait pas si on était sur euh, vraiment euh, de la couleur hop Finalement ça va suffire. Là je vais utiliser ce qu'on appelle de la Versa marque. Donc c'est une hop c'est une, euh, une encre entre guillemets parce qu'en fait c'est pas tout à fait une encre, c'est transparent et ça colle. Ça ressemble vraiment à de la colle. Il euh, y a différentes présentations, je vous en montre. Alors ça c'est le grand euh, format mais comme là je voulais un peu de précision, je ne vais pas utiliser celui-là. C'est exactement la même chose, hein. c'est la même marque, mais c'est euh, un plus petit format celui-là, donc un peu plus manipulable, et puis bah, moins cher forcément. Ça pareil, je vous avais parlé du, du fait de re remplir les, les encreurs, ça, se, ça peut se remplir. Je n'ai pas travaillé avec celui-là euh, parce que je voulais faire du, un embossage transparent et que euh, mon pinceau est, oh là là, il est non seulement euh, dégoûtant et abîmé, mais en plus le, le matériel, le, la couleur, ça fait pas. Hein, mais... bon, bah non, non, pas moyen. Euh, il est bleu, et du coup euh, je le sentais pas. Et puis euh, sinon il y a euh, cela, mais je l'ai trouvé euh, trop fin pour, euh, pour ça. Je me suis dit euh, je vais fatiguer mes doigts pour rien. Bon alors des fois c'est coince aussi. Euh, J'aurais pu utiliser ça, ça aurait peut-être été plus plus simple et euh, moins long, mais bon voilà. Sachez qu'il y a parfois plusieurs techniques et que vous pouvez les adapter à votre fonctionnement physique. Si vous préférez découper. Euh, si vous préférez euh, colorier, si vous arrivez à ouvrir le, le, le feutre, etc. Et puis aussi les couleurs que vous, avez, vous allez employer. Donc euh, là je vois qu'il est quand même il est taché mon, mon encreur. Donc je vais vérifier sur euh, bah ça, qu'il ne va pas me, me cochonner mon truc. Ouais il est un petit peu cochonné, je vais l'essuyer sur le bord hein c'est parce que j'ai dû euh, tamponner justement sur une encre euh, bah, rouge, c était visant, c'est pas sèche. Alors, ce que je vais faire donc, c'est bien remettre mon truc, pas bouger, et bien tamponner verticalement, surtout pas de mouvement comme ça, parce qu'en plus j'ai pas tout fixé correctement, donc euh, surtout pas. Et en fait, toute la partie qui n'est pas masquée, donc la, la partie avec le rose et puis un peu du blanc, euh, Autour. Elle va être avec de, euh, de ce produit collant. J'enlève je, mon masque sans le déchirer pour le moment. Voilà. Ou alors je le déchire et puis on verra bien. Et donc là on voit un petit peu, je vais pas traîner trois pompes parce que c'est quand même un produit euh, humide qui doit rester collant pour fixer la poudre. On voit ici justement la, la couleur un peu grisée. Euh, hop, voilà. Qui est sur la partie A. Ah. Là on a eu un reflet, on a eu un, un petit reflet où on peut voir euh, la partie qui est, voilà, super, la partie qui va être euh, recouverte. Ensuite, alors plutôt que ça, vous pouvez prendre une feuille de papier pliée en deux. Il faudrait que je le refasse parce qu'en fait, celui-là, il, euh, il, est, il est bien parce qu'il ne prend pas de place. Mais en fait, il est un peu trop petit et euh, j'arrive souvent pas à mettre les, la poudre dedans. Donc, on prend notre poudre à embosser. Je vais revenir sur euh, les poudres à embosser un peu plus tard. On la met dessus. Vous voyez que j'en mets beaucoup. Hein. Ce n'est pas un problème puisque justement, on va récupérer cette poudre. On la en l'air. Hein. Voilà. Et... Pour ça essayez de travailler sur un endroit propre parce que sinon vous allez retrouver des poils de chat par exemple ou d'autres choses dans votre poudre embossée alors poudre embossée ensuite et gum je branche ça je vais commencer en euh, passant un peu en dessous pour éviter d'avoir des paillettes et de la poudre embossée qui sautent, qui giclent partout dans tous les sens. Alors normalement essayez de refermer votre peau. Là, ce qu'on a du coup, c'est. Je vais passer un petit coup de pinceau pour enlever euh... tout ce qui n'a pas adhéré, surtout si je retrouve. Voilà, mon petit pinceau à nettoyer. Oh là là, je vais encore avoir des paillettes partout. Donc... Voilà Ce qu'on obtient, c'est ça. C'est ça. C'est la zone de la rose. Euh, ça fait un petit peu paquet ici donc finalement je suis pas du tout fun euh, de cette technique je pense que euh, je réessayerai mais plutôt avec les feutres à embosser parce que là ça manque vraiment de finesse à mon goût euh, mais cette zone là elle est recouverte d'une pellicule euh, alors là elle est pailletée donc ce n'est pas lisse euh, mais elle est recouverte d'une pellicule donc brillante Voilà. et pailletée pour le coup c'est deux choses différentes la poudre embossée, c'était de la transparente pailletée. Je vais vous montrer ça après l'avoir fermé, bien sûr. Voilà. Donc, si j'arrive à orienter, voilà. Donc c'est transparent pailleté, poudre embossée. Il y a différentes tailles, différents conditionnements, différentes couleurs. Etc. Ça c'est du transparent euh, vernis tout simple, etc. j'aime beaucoup, c'est hyper pratique. Celle-là je ne l'ai pas encore essayé parce que je voulais essayer aussi plusieurs marques. Euh, parce que j'avais uniquement euh, la aladdin et je me suis dit bah, tiens je vais peut-être essayer d'autres marques. Euh, celle-là c'est du blanc opaque, qui me servira pour d'autres choses. Et celle-là peut-être plus pour les cartes de Noël, celle-là je l'ai depuis longtemps aussi, j'ai utilisé tout mon doré. Mais j'ai pas repris de doré pour l'instant euh, parce que ça sert bien pour les cartes de noël celle là c'est de l'argent c'est euh, ce qui me reste de l'argent et celle ci c'est de la cuivrée j'ai pas encore euh, testé j'ai hâte de, de voir ça voilà donc on rouge les poudres et on continue donc là finalement je me retrouve avec euh, cette zone euh, avec la rose mais qui, qui n'est pas aussi sublimé que ce que je voulais parce que euh, je pense que ça aurait été beaucoup plus adéquat d'utiliser vraiment un, un stylo pour faire des formes euh, vraiment euh, très spécifiques euh, en embossage je pense que je le ferai sur euh, euh, une des autres cartes que euh, des fonds de cartes que je vous ai montré je le ferai dans une autre vidéo comme ça on pourra aussi euh, comparer l'effet. ceci dit ça reste sympa notamment pour un fond c'est à dire qu'il y a des choses que parfois euh, on peut euh, plus facilement accepté quand c'est un fond plutôt que quand c'est vraiment la, la, la forme euh, importante globale et tout ça alors du coup donc euh, là j'avais repéré trois euh, rangements de alors ça c'est une, une planche de tampons et euh, dies donc dies vous savez c'est les petites découpes il y a des petits pers je retourne mais non il y a des petits personnages, un lapin, un hippopotame, un... Non, un chien pardon, un lapin et un chat et ils peuvent écrire euh, câlin donc est, tout est en anglais, hein. câlin, amour, bisous », etc. Et donc euh, avec euh, I love you, euh, je t'envoie uh, sending euh, et puis après on peut euh, mélanger les morceaux. Ensuite le petit cœur il va s'adapter parfaitement à la fin du mot, hop et on fait comme si le personnage avait euh, écrit ça. On met directement sans locker. Donc il y avait cette possibilité là, et le petit personnage peut être ajouté justement, euh, notamment avec les dice bien découpés. Donc là, ça donnerait. Alors là, on a quand même des hugs, comme il y a le, la barre du G, ça va euh, remonter forcément assez haut sur le fond de carte. Love, on peut le mettre beaucoup plus bas par exemple. Donc l'idée c'est de, de voir un peu euh, déjà quel est le message qu'on a envie d'envoyer, et puis euh, comment ça rend aussi. Là l'avantage c'est que du coup avec le petit personnage, ça, ça monte plus haut sur la carte. Et euh, le fond de carte reprend vraiment un, un rôle de fond de carte et pas euh, l'ensemble du, du, du modèle quoi. Là on a un petit thinking of you euh, tout discret et euh, par exemple soit en mettant un washi tape euh, rose ou euh, autre chose ça peut être sympa mais euh, comme mon fond de carte me, finalement me plaît moins que prévu j'ai pas envie de faire ça et puis là j'avais repéré justement les roses euh, qui pouvaient venir être mises euh, par dessus et euh, notamment mises euh, en, en, en valeur alors ça c'est un rangement euh, et Fleur d'esprit qui, euh, qui a fait une vidéo sur le, ce type de rangement. On prend une, une pochette euh, à 4 et puis on va couper une partie ici, une partie là, en biais ici pour faire ces, ces petites pochettes. On retamponne sur un papier les euh, motifs qu'on a et on met tout sur une, une plaque euh, comme ça. Ça permet de ranger par thématique. Genre il euh, y a un morceau qui, qui est dédié uniquement aux, aux mots, euh, les bordures et les fonds, etc. Donc là je peux regarder soit avec le, le papier, soit aussi l'encombrement, le, les, les roses qui pourraient me plaire le plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui flash Pas vraiment. Là, du coup, cette euh, partie-là me plaît plus du tout. Plus, plus je la regarde, moins je l'aime. pas bon. pas bon signe. Je me dis peut-être que, justement, en utilisant ça comme un matage, euh, pas dans le sens où je l'avais prévu. J'avais prévu plutôt euh, comme ça, en fait. C'est-à-dire que qu'ici, laisser une petite bordure. Ici, une petite bordure. Et là, ça aurait fait un triple matage. Avec euh, la rose comme... Euh, et puis là, le petit sentiment, en tout petit. Et comme finalement, ça, ça me convient pas. Ça, ça ne va pas non plus, parce que du coup, je trouve que les deux motifs, ils vont pas bien l'un sur l'autre. C'est toujours un peu le souci quand on essaye de mettre des motifs euh, différents ensemble. On aime, on n'aime pas. Moi, j'aime pas qu'il y ait trop de motifs. Alors, ce que je vais faire, c'est regarder combien je peux mettre autour. Je sais que je suis à peu près comme ça, mais ici, je peux découper le bas, par exemple. Mais je ne sais pas encore si c'est une bonne idée, si c'est quelque chose qui me convient. Parce que du coup, on va se retrouver sur mon autre feuille avec un, euh, un matage très, euh, très léger sur les côtés, et important en haut et en bas. C'est une question de goût, hein. ça peut tout à fait passer, notamment quand on met des petits embellissements pour combler le vide, mais c'est pas toujours facile. Là, pour moi, il me faudrait un, un volume, quelque chose qui vienne euh, occuper la place, et si possible dans des couleurs rouges, euh, et plus vives. Et le problème, c'est que mes roses, elles sont beaucoup trop petites pour faire ça. Je vais regarder, euh, je réfléchis au matériel que j'ai. Euh, parce que j'utilise pas par exemple de tissu, de dentelle, euh, c'est trop. Euh, des styles shabby chic ou vintage, j'aime pas ça. Alors, les, les petites euh, planches fantastiques, n'hésitez pas à les couper un petit peu plus petites, enfin, un petit peu beaucoup plus petites que votre truc, parce que sinon ça arrive euh, pas, pas bien rentrer, pas bien coulisser, surtout si vous êtes un petit peu malade. J'ai peut-être une idée qui pourrait aller. Voilà. C'est cette fleur-là, notamment aquarellée avec un beau, un beau rouge. Ouais, là on a vraiment un volume qui me convient euh, carrément mieux. Voilà. Et qui peut ressortir dessus. Donc, finalement, je vais faire ça. Alors, j'ai des cartes. Découper d'avance. Bah tiens. Alors celles-là, elles sont pré-tamponnées. C'est pour faire mes colorisations. Euh, ça, tout ça, c'est des, des tampons que j'aime beaucoup. Des motifs. Euh, euh, ça, j'aime bien l'utiliser pour les anniversaires. Euh, je suis là aussi pour les anniversaires d'enfants, etc. Donc ceux-là, ils sont euh, pré-tamponnés. Ensuite, j'ai deux types de papiers qui, qui vont bien avec le... Voilà, ce papier là, il... celui-là il est plus blanc et celui-là il est plus, euh, plus beige. Euh, je pense qu'à l'avenir je travaillerai plus que avec du blanc parce qu'il euh, permet vraiment euh, toutes les couleurs, toutes les tonalités. Euh, dès qu'on est euh, dans une couleur, en fait on a un petit peu. Euh, on a le, le champ des possibles restreint. Et euh, le blanc on en trouve toujours quoi, c'est facile. Alors. La question, du coup, ce, cette fleur, je la tamponne en quoi Ah oui, alors ça c'est un tampon mousse. Voilà. Ici, il y a du caoutchouc et là il y a de la mousse. Et en fait, ça s'utilise comme les tampons acryliques. Donc, euh, comme ceux que je vous ai montrés ici qui sont des tampons acryliques. Sur cette planche-là, par exemple, les ginko, là, ce sont des tampons mousse, mais d'une autre marque. On voit euh, le caoutchouc noir et puis la petite mousse, le, le caoutchouc bleu, et la mousse noire en dessous. Les acryliques qui sont tout transparents. Enfin avec l'utilisation, souvent ils le sont moins. Voilà, donc je peux par exemple euh, faire un embossage avec ça et faire euh, du cuivré. Je pense que ça ira assez bien. Euh, je peux tamponner avec. Bah euh, ben là j'ai pas de rouge là, mais. Euh... Euh, prendre du rouge euh, alors le rouge vers sa fine ça marche pas avec pas bien je trouve en tout cas donc je vais pas utiliser cela je vais euh, je vais le faire en... en cuivré donc copper en anglais c'est cuivré toujours les merveilleuse merveilleuses se demander Jusqu'où cool, on va euh, mon aboiement Trop partout. Voilà, on est partout, mais au moins c'est si ouvert une première fois. Alors, je vais utiliser le petit coussinet anti-statique, ce qui me permettra de faire un petit point dessus. Pensez à laisser vos feuilles, euh, à, les, à, les, à les enlever pour ne pas les cochonner. Là, si vous regardez, si vous réussissez à voir quelque chose, vous verrez qu'il y a quelques petits grains. Euh, non, on ne les voit pas autour. Mais il y a quelques tout petits grains qui, sont, euh, qui tiennent par électricité statique. Et en fait, on va utiliser ça. C'est un coussinier. Alors, on peut le fabriquer soi-même. Hein. Euh, C'est du talc dedans. Et puis euh, un tissu qui le laisse un peu partir. Si je fais pof-pop, vous allez avoir un nuage de. Voilà. Ouais. <coughs> on le passe dessus. Ouf oh. Il y a une odeur on le place dessus et en fait ça va euh, ça va enlever la tâche esthétique. J'en voilà, ai plein les mains. Mais normalement ça ne faut pas autant de poudre partout. Euh, ça je me moque du sens puisque de toute façon je compte le découper euh, après. Voilà. Je vais prendre euh, mon grand Versamark et venir ancrer mon tampon. Alors vous, vous étonnez pas si votre tampon il vient un petit peu avec, Hop là. parce que euh, c'est une encre extrêmement grasse et je vous le dis, ça ressemble à de la colle. Il faut a besoin en mettre 3 tonnes. Des fois, il faut repasser une deuxième fois, euh, c'est pour ça que les presses à tampon sont très pratiques. Parce que si vous n'en utilisez pas, il faut retomber pile poil, moi je peux pas. Hein. Donc là, on n'appuie pas trop fort, il hein, n'y a pas besoin d'appuyer très fort, il n'y a pas besoin d'écraser, au contraire avec les acryliques, ça déforme la, la tête du tampon. Mais comme je me prépare à la suite, je voudrais aller un peu vite quand même. Voilà, on a la colle dessus, on a la poudre. Je vais garder ça de côté pour pouvoir récupérer si j'en mets trop à côté. On enlève l'excédent. Et voilà. C'est bon. Ça c'est pour plier en deux et et venir remettre euh, la, la, la poudre entre. En, en Histoire de pas de ne pas gâcher quoi. Surtout avec les quantités qu met. Je vais repasser un coup de hit gun, je mets en pause. Alors là je balance. Voilà. Alors, là, j'ai relancé pendant le passage du heat gun pour vous montrer justement la transformation de la poudre qui, euh, de, de, de brun pâteuse, devient euh, bah, cuivré, euh, lisse. Euh, en fait, ça gonfle, ça semble fondre et euh, ça donne cet aspect euh, cuivré, métallisé. Euh, et ça se transforme vraiment comme ça, c'est très joli à voir. Le jour où j'ai une meilleure caméra, je vous confirmerai ça au propre, de manière plus près. Si votre papier se tord trop, vous pouvez mettre un coup dans l'autre, de l'autre côté, même si ça ne sert à rien par rapport à la poudre à embosser, juste pour aider le papier à, garder, à, garder, à rester un peu plus plat. Voilà. Alors là, je vais donc le, le coloriser. Je sors les aquarelles me dit tiens est-ce que je prendrais pas des distress, et machin non je vais prendre mes aquarelles euh, que j'aime bien alors là ça commence à être un petit peu encombré j'aime pas trop ça je vais ranger je me dis bah, est ce que j'ai besoin de mes affaires encore ou pas euh, normalement j'en ai fini pour tout ce qui est euh, embossage à chaud donc euh, je vais pouvoir ranger tout le matériel en embossage à chaud si jamais vous, vous débutez vraiment dans le euh, dans les techniques euh, c'est pas forcément la première à développer parce que ça demande quand même pas mal de matériel il faut un gun il faut la poudre dans le bossage au moins une euh, et il faut euh, des soit des, des, des feutres soit euh, le, le les tampons offreurs, euh, de colle du coup c'est pas forcément une technique euh, hyper accessible euh, au début et euh, c'est pas forcément non plus celle que je conseillerais parce qu'au point de, vue de créativité euh, on est beaucoup moins euh, sur des trucs libres qu'avec euh, des... des feutres des pinceaux par exemple on est beaucoup plus limité donc ranger un peu le cirque nettoyer les affaires alors ça c'est Faire l'occasion de, de faire une présentation ménage. J'avais un truc à nettoyer les. Ça nettoie quand même, même si c'est cracra d'apparence. Hein. À nettoyer les. Les tampons. Ça y est, ça bug. Hop. Mais euh, il est flingué, donc euh, je l'ai enlevé. Il y a des. Il y a beaucoup de possibilités pour euh, nettoyer ces tampons. Celle que j'ai pour l'instant n'est pas idéale, mais euh, <coughs> j'ai pas encore choisi euh, ce que je prendrai ultérieurement. Donc Là, c'est une petite microfibre. Et il y en a beaucoup qui utilisent une peau de chamois euh, à la place de, de la microfibre, ou une peau de chamois synthétique aussi, puisqu'on a une version euh, vegan. Euh, c il paraît que c'est très efficace et que c'est bien euh, et il n'y a besoin que d'eau ce qui évite euh, soit de, de s'abîmer la peau avec des produits euh, chimiques ou de risquer des allergies et parfois aussi euh, d'abîmer ses tampons. Il y en a énormément qui utilisent des lingettes pour bébé mais moi je n'utilise pas du tout ces produits euh, qui partent à la poubelle. Je trouve que c'est euh, carrément pas écologique, c'est peu envisageable pour moi. Euh, et sinon, il y a justement ces systèmes où on ouvre, on a une mousse d'un côté, on met de l'eau, on met du produit nettoyant, on frotte dessus et on va sécher sur l'autre et on range. Ce système est bien, moi c'est celui que j'utilisais, mais ma, ma, ma boîte est flinguée et mes mousses euh, ont été lavées pas mal de fois et, et elles sont raides. Du coup, euh, la boîte est partie à la au bout de quelques années. Voilà, et on verra ce que je reprendrai une prochaine fois. Alors c'est parti pour les couleurs, euh, donc j'ai fait mon nuancier sur le côté sauf pour les couleurs ici qui sont euh, des couleurs euh, métallisées et j'en profite pour sortir ça, ça c'est des aquarelles que j'ai faites euh, et mises en godet il n'y a pas très longtemps, j'en avais marre d'avoir des, des problèmes avec mes couleurs euh, peau, mes couleurs chair et du coup je les ai fabriquées moi-même. Je ne sais pas du tout ce qu'elles valent, mais c'est l'occasion de tester ça. Alors, je ne vais pas tout tester, mais euh, là, je vois, euh, je vois un rouge euh, qui peut le faire. Ça, c'était une, une des couleurs chères euh, assez, assez proche de, de ma peau, d'ailleurs, si vous regardez. Voilà. Mais euh, du coup, euh, ce que je voulais faire avec ça, c'était différentes couleurs peau euh, et puis de refaire les lèvres aussi. Euh, un peu un peu dans des tons naturels quoi oui bon, il y en a une qui est grise mais... c'est pour faire des ombrages pas pour les personnes grises de plus alors on va essayer ça ouh, ouh. alors je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et elle ne semble pas je l'ai fait je l'ai fait en début de semaine je crois et elle n'est pas encore tout à fait sèche alors, là, c'est de l'oxyde rouge que j'ai utilisé. Donc, on est sur euh, un oxyde métal. Euh, je pense que ça doit être du fer, logiquement, de la rouille. <rire> ce qui explique cette couleur. Rouille. Allez, c'est parti. On va se tester ça et voir ce que ça donne. Ah, ça manque de finesse. Ou alors, il y a une cochonnerie dedans. Bon. C'était une cochonnerie. Bon. Sinon... Sinon on est pas mal La couleur euh, C'est une couleur rouge Donc là vu que c'est euh, pour une rose je, je rehausserai avec du rouge Mais comme base euh, c'est pas mal du tout Je vais voir sur euh, Quelque chose un peu moins dilué Ouais j'aime bien Hop Repartir sur euh, Quelque chose un peu plus foncé là, Je trouve ça sympa alors là on n'a pas besoin de prendre son temps et euh, d'y aller par petit bout parce que comme j'ai réalisé un embossage, si vous voulez vous pourrez regarder les vidéos, euh, vitrail, je ne sais plus comment je l'ai appelé, euh, c'était embossage à chaud, vitrail, un truc comme ça, vous verrez justement euh, sûrement cette roses et euh, un papillon. Puisque les deux sont, sont des motifs très adaptés pour faire ça, les traits sont assez épais et, euh, et ça permet un, un embossage. Et du coup si vous regardez la peinture, elle coule euh, dans les morceaux, dans les, les sections. Elle ne, elle ne part pas du tout à côté, elle ne file pas. Bon, après il faudra faire attention à votre papier s'il si... Si elle n'est pas adapté, euh, ça filera par en dessous. Et si vous en mettez sur le... la partie-là, ça va couler, Puisqu'on est sur un aspect euh, lisse, plastifié, etc. J'aime bien finalement cette rose euh, dans ses tons euh, rouille. Je pensais que je voudrais un truc un peu plus, un peu plus rouge un peu plus... Euh, moins jaune peut-être, et puis finalement j'aime beaucoup cette, euh, cette couleur pour, euh, pour ça. Il faudra juste que je vérifie, parce que c'est pas dit que ça aille euh, avec le fond de carte qui était rose euh, rose pastel. Alors si on, on est sur une rose qui fait un peu plus euh, mature, un peu moins euh, enfantin, euh, girly, tout ça. En fonction de ce qu'on veut aussi, on peut pousser la, les pigments. Ouais, j'aime beaucoup comment l'aquarelle-là la, la réagit. Je suis euh, étonnée et contente. Je ne pensais pas forcément que les aquarelles que j'ai faites seraient fonctionnelles ou qu'elles seraient bien. Je voulais, je voulais tester ça. Mais euh, j'aime vraiment bien comment elle réagit. Elle est riche en pigments, elle est fine. Étonnant et cool <rire> Je voudrais un, un cœur un peu plus sombre pour aller vers la lumière à l'extérieur. Donc ça vous pouvez prendre votre temps, faire comme vous le sentez. Moi je suis vraiment euh, accro euh, aux aquarelles, à, à, à sa manière de réagir, j'adore ça. Il euh, y en a beaucoup qui vont utiliser plutôt euh, des marqueurs à alcool. parce que j'ai je, essayé, hein, j'en ai eu, je, pas moyen, je ne supporte pas. Euh, la... C'est important que vous testiez, que vous voyez ce qui vous convient et comment les, les outils, les matières réagissent et, euh, et ce qui va avec vous. Euh, souvent, l'aquarelle, elle n'est pas aimée des perfectionnistes parce que euh, elle a toujours son, sa petite dose de. Je ne fais qu'à ma tête. Hein. Puisque c'est de l'eau et que l'eau ça coule. <rire> voilà. Mais euh, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait on peut la retravailler, on peut la retravailler, on peut la retravailler, on peut euh, vraiment prendre le temps et euh, j'ai tendance en fait à m'absorber complètement dans ma tâche et à oublier le monde extérieur, euh, à tomber en trance spontanée, euh, dès que je touche à l'aquarelle il y a quelque chose d'extrêmement apaisant qui se produit, je me concentre sur les couleurs, sur la manière dont elles bougent, euh, porté par l'eau. Euh, alors que euh, quand on est sur euh, des feutres à alcool, euh, on ne peut pas retravailler la matière indéfiniment parce qu'il y a une saturation euh, qui apparaît et puis euh, euh, on ne peut pas retirer. <rire> ça y est, ça y est l'aquarelle, on peut justement venir dire « Ah bah non, j'en ai mis trop, je vais prendre un... » Alors, pas le doigt, je le fais, mais pas le doigt. Un bout de tissu, un, un petit mouchoir, un coton-tige, et euh, retirer de la couleur. Alors, on ne peut pas indéfiniment non plus, parce que en dessous, c'est du papier. Hein. Euh, donc Le papier avec l'eau, euh, ça va 5 minutes, quoi. Mais euh, on peut vraiment prendre le temps et jouer avec... Euh... Avec les, les couleurs, les, les, les éclairages, et ça c'est vraiment euh, un gros kiff. Quoi. Donc voilà, sentez vos matériaux, sentez euh, les, les outils pour voir ce qui est, ce qui est bon pour vous. Quoi. Ce qui vous convient, et c'est pas forcément euh, toujours aussi évident que ça, parce que justement, moi, plutôt dans la team... Euh, le perfectionnisme, généralement, euh, dit où l'aquarelle, c'est un peu tendu, mais finalement, c'est ce qui me convient. Puis, ça m'aide aussi, euh, parce que je continue à travailler hein, pour euh, pour être moins bloqué par euh, tout, toutes les conséquences du perfectionnisme sur euh, tout ce qui est carterie, et tout ça, ça va, ça va, pas mal, euh, parce que je me permets de faire beaucoup d'erreurs maintenant. Ça, c'est bon. Si mon pinceau est propre, je vais passer au vert pour euh, la feuille qui est sur le côté. J'aurais pu euh, découper ici, hein, puis virer la feuille. Mais Je trouve que voilà, on est sur du rose avec du rose, et puis du rose, et puis un petit peu de rose. Euh, hein Crotte. Alors, hop, petite machine. Euh, Celui-là, un vert de hooker, c'est euh, pas comme les autres, un demi-godet de base. C'est un... C'est une aquarelle en tube, mais j'aime pas ça du tout, mais la couleur là, j'arrivais pas à la trouver, je voulais vraiment cette couleur, parce que le vert était vraiment idéal pour les végétaux, euh, vert de hooker, on s'en fout des couleurs, regardez ce qui vous plaît, euh, j'avais un vert de vessie, classe hein mais qui était un tout petit peu trop jaune pour certaines choses. Euh, et puis, autant rajouter, euh, rajouter de la couleur, c'est possible, autant retirer. Puis après, quand on commence à, à rajouter, à rajouter pour retravailler, des fois, on se retrouve avec du brun. Avec un petit peu de brun et encore un peu de brun. Euh, donc là, c'était euh, du tube. Euh, pendant un temps, c'était dans un... Je l'avais mis dans un, un vieux truc en plastique qui n'était pas du tout la bonne taille, qui était écrasé dans tous les sens. Euh, mais en fait, on peut trouver des... Des demi-godés -da demi d'aquarelles vides. Et euh... alors, après, ce qui est un peu embêtant, c'est que quand ils sont pas très nombreux, il euh, bah faut les trouver, c'est pas évident. Et euh, sinon, pas cher, euh, on va se retrouver tout de suite avec des grandes quantités. quoi Genre euh, là, je crois que j'en ai pris euh, 100 pour euh, un truc genre 13 euros ou quoi. Ouais, sauf que généralement, on n'a pas besoin de 100 demi migodés, euh, alors qu'on les achète euh, plein, quoi. Bon. <rire> Sinon, c'était... Euh, J'en avais repéré beaucoup moins cher, mais ils n'en avaient, euh, avaient pas sur place, donc... Euh, bon. C'est bien que théoriquement ce soit moins cher, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. N'hésitez pas à comparer les prix, c'est pas forcément sur les sites euh, qu'on pense que c'est moins cher. C'est le gros site, euh, le gros site qui vend du tout. Ouais. Et ben en fait, euh, il y a plein de trucs qui sont carrément plus chers que les concurrents euh, euh, des magasins créa. Je vais le remettre là-dedans parce qu'il faudrait que je vois comment je range mes aquarelles et pour l'instant c'est pas décidé. En plus, je pense qu'elles ont encore besoin de sécher un peu avant d'être mises dans la boîte qui euh, est retournée dans tous les sens. Voilà. Ce que ça donne, je vais passer au découpage et vous voyez quand j'incline, on a vraiment le côté brillant métallisé cuivré qui est magnifique. Alors sur le retour caméra, il paraît plus rose euh, que euh, ce que je vois moi où ça paraît plus euh, cuivré. Alors la découpe, soit je prends les gros ciseaux, soit je prends les ciseaux de détail. Euh, broderie, c'est des ciseaux de broderie. Soit j'y vais au cutter. Allez, on va prendre les ciseaux là. Alors dans les techniques de découpe, ce qui peut être beaucoup plus simple, c'est déjà on commence à dégrossir. Hop, pour être moins gêné au niveau de la torsion du papier. On peut laisser une marge autour ou pas. Donc, moi, j'ai pas envie de marge sur ce coup-là. J'ai vraiment envie que ce soit euh, une rose euh, pleine de couleurs qui euh, jaillisse de la carte. Toc. Ouh, m'énerve. Alors, quand on est dans des petits coins comme ça, plusieurs solutions. On peut l'attaquer par l'autre bout. Moi, ce que je fais souvent, parce qu'ils sont bien les ciseaux là, mais alors le, les ciseaux là, moi j'arrive pas à les travailler euh, longtemps, je peux pas faire tout le tour parce qu'ils font super mal au doigt. Euh, et avec euh, le cède, euh, ma peau est beaucoup trop fragile. Là, je vais appuyer la lame sur mon autre doigt pour euh, m'aider à guider et à atterrir au bon endroit. Alors, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est aller un peu plus loin dans le creux. Pour éviter de tordre et déchirer euh, le papier quand on repart dans l'autre sens. Hop voilà. Et je crois que mes ciseaux sont alignés en plus. Super Tout à fait ce qu'il ne me fallait pas. Décidément, mon matériel est en train de tomber en rade les, les uns après les autres, c'est un carnage. Alors, donc là par exemple, ce qu'on peut faire, c'est je vais dans le coin, je sais que mes ciseaux sont trop gros. Euh, pour gérer ça correctement je vais l'attaquer par l'autre côté Alors, moi j'aime pas trop cette technique parce que j'ai beaucoup de mal à viser et euh... Alors, le truc là c'est pas facile du tout voilà mais c'est une possibilité si vous êtes plus à l'aise avec et puis bien sûr donc ça, c'est une lame de scalpel. C'est euh, monté euh, exprès, euh, exprès pour, bien sûr, le scalpel. Alors, évitez d'appuyer trop. mon je c'est trop appuyé, Du coup, quand ça dérape, on est bien embêté. Euh, voilà. Bon, sur du papier aquarelle, euh, moi, ça va me prendre 2000 ans. J'y arriverai pas, ça va m'énerver. Puis, je vais finir par appuyer trop fort et par déraper. Mais sinon, théoriquement, il y a le cutter, la lame de scalpel et tout ça. Si pour vous et si c'est ce qui est le plus adapté pour moi ce sera ça mais je peux pas me permettre de faire trois tonnes déjà parce que c'est difficile ça demande beaucoup de concentration et, euh, et puis mes, mes doigts sont tout de suite très abîmés alors on y est presque oui j'aime pas le découpage <rire> C'est pour ça que j'ai plus de, de dice cut avec, euh, avec le temps. Si tu découpes à ma place, le résultat est fou, infiniment meilleur. Et euh, ça demande un petit peu de force musculaire pour tourner la machine, mais moi ça ne lâche pas les doigts. Parce que là juste pour ça, bah, voilà, j'ai les, les empreintes de, euh, de, de ciseaux qui vont rester pendant euh, quelques, plusieurs heures dans la chair au niveau de, de ce doigt là. Non, j'appuie pas comme une malade parce qu On est plus ou moins solide. <rire> voilà. Donc, je suis très contente cette fois de cette fois-ci de Je vais voir si ça me match. J'espère parce que là, franchement, on va me sourire. Ouais, franchement, ça va. Et euh, là, il y a encore des petites zones pailletées qui dépassent, mais euh, c'est plutôt sympa et ça ne dérange pas du tout. Donc, après, on peut choisir aussi. Est-ce qu'on met la feuille en haut, en bas On regarde un peu tout ça. Généralement, je la mets en bas, mais là, j'ai pas du tout envie. J'ai vraiment envie d'orienter. Euh, Vrai, euh, comme ça. Super. Donc ça, ça me convient bien. On peut aussi centrer les motifs. Euh, souvent, je le fais, mais encore une fois, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Euh... Là, je suis pas forcément non plus euh, dans ma zone de confort. Hein. J'avais dit, j'aime pas le rose, j'aime pas les roses. <rire> Qu'est-ce que tu fais Bah, rose rose, sur fond rose. Ok. Cool. <rire> Ensuite, ici, euh... Je vais peut-être pouvoir mettre euh, mon petit message. Euh, J'hésite toujours, je ne me suis toujours pas décidée. Il y a le petit personnage qui. Du coup, le personnage lui fait trop enfantin. Et là, j'en ai plus envie. Voilà. On n'est pas obligé de le mettre. Hein. Euh, mais je réserve pour un, un autre truc. Euh, là, ce qui fait un petit peu plus adulte et qui me plaît beaucoup et que j'ai envie de transmettre aussi. Hum ça aurait pu être un, un remerciement parce que je voudrais remercier la personne euh, euh, on a été au musée c'était super sympa j'étais vraiment contente et tout et du coup je voudrais, je voudrais euh, remercier la personne mais là je vais marquer euh, je pense à toi à la place du remerciement. hop voilà est-ce que ça me plaît moi c'est vraiment la question que je me pose alors on peut centrer mais là c'est pas ce que j'ai envie de faire. Euh, on pourrait mettre un masking tape, mais pareil, j'ai pas envie. Je mettrais peut-être des petits points à la suite, mais ça je verrai plus tard. On choisit les couleurs. Alors, la Distress Ink, elle n'est pas géniale pour euh, tamponner notamment des détails fins et des lettres. Et euh, même si là ça pourrait passer, puisqu'on est dans un style un peu chabi, euh, un, un, euh, un peu potentiellement vieillot, euh, tout ce qui est dentelle et tout ça, ça peut passer les, plus facilement, les, les polices d'écriture abîmées, imparfaites, euh, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc je vais dire NON euh, La fine, elle a un fini extraordinaire et parfait, euh, j'avais pensé au rouge, qui est très intense. Le euh, problème c'est que je pense que ça va être beaucoup trop intense parce que c'est un rouge bête quoi. Bah, c'est ça qui avait cochonné mon... Je vais vous le montrer parce que c'est vraiment un très beau rouge Mais qui va pas sur des projets euh, de ce type là euh, Qui font un peu ancien Non Voilà Donc c'est un rouge extrêmement vif, hyper lumineux, il est magnifique Mais ça n'ira pas là dessus Ce qui pourrait aller plutôt c'est du sépia euh, en plus, ça rappelle un peu euh, le cuivré, mais en... en moins brillant, en moins métallique. Et, je... et voilà. Il n'y a pas de doute, je vais prendre ça. En m'entendant parler du sépia, je me suis dit, ouais, c'est celui je... <rire> Alors, euh, je vais juste fixer mon truc parce que sinon je le sens bien. Je vais tout faire bouger. Euh, la... la carte n'est pas plate. Euh, la carte n'est pas plate et du coup, ça va... Je... Je suis sûre que je vais faire des bêtises encore. Ça, c'est pas du tout une étape essentielle, et notamment si votre papier est droit, il n'y a pas besoin de le fixer à la table. Et comme là, il se courbait beaucoup, je me suis dit, allez, il y a toutes les chances que je fasse une... une bêtise. Hop. Voilà. Mais il rebique beaucoup là. Toujours à faire attention avec polices d'écriture. Euh... Si jamais vous imprimez des choses, euh, par exemple pour faire.. Euh... Oh les qui s'ouvre plus, c'est merveilleux. <rire> je veux cette couleur. Je, je veux pas que ça m'explose en temps. tête et que je fasse tout tomber. Alors, là, c'est pas du tout la faute de la marque. C'est moi qui ai fait plusieurs bêtises d'affilée. Et c'est pour ça que je n'arrive plus à ouvrir mes peaux. Sinon, ils sont super. Enfin, on n'allait surtout pas croire que c'est quelque chose de normal chez Versafine. C'est moi qui ai fait bêtise sur bêtise. Euh, et et c'est pour ça que mes, mes, mes, mes, mes, mes peaux sont vraiment très très abîmées. Euh, et ont du mal à s'ouvrir. Voilà Aucun okay, rapport. Eux, ils sont très bien. Donc, on vient ancrer. Euh, pas trop. Euh, pas comme une brute, voilà, on vient tapoter tout tranquille, euh, un peu partout, on regarde ce qu'on fait. Voilà. Donc, thinking of you, ça veut dire je pense à toi. On appuie pas trop fort, pas comme une grosse brute, parce que sinon ça vient... Euh, on met un peu la pression partout, hein, là. Euh, ça vient déformer les traits, donc on appuie, on ne bouge pas, on ne fait pas de va-et-vient et, vient et euh, on soulève, donc moi ça me convient, j'aime bien quand même que ce soit assez appuyé, mais il ne faut pas tordre le, le motif, j'aime bien que ce soit appu assez appuyé, il y a des personnes qui préfèrent euh, quelque chose de plus léger, avec un euh, parce qu'en fait plus, plus on appuie plus le trait est euh, gros. Alors surtout pas trop appuyer parce que sinon ça tord le trait. Et c'est pas beau et ça risque de baver. Notamment si on bouge. Mais l'appui léger, j'aime bien quand même que ce soit un petit peu gras l'écriture. Mes habitudes de miro. Je vois pas clair. J'aime bien qu'on écrit gros. <rire> oui, même sur les cartes. Voilà, donc ça donne ça. Avec le petit thinking of you. Et c'est tout ça, on va cacher mon truc que j'aime pas finalement. Je vais continuer à ranger au fur et à mesure. Alors la chaîne n'est pas prévue pour les enfants, mais n'est pas prévue pour les ados et tout ça. Mais, du coup, je sens qu'il y a des parents qui vont beaucoup kiffer s'ils m'entendent. Euh, qui vont me refiler à leur. y euh... la main, tu vois la madame, elle le dit, il faut ranger oh, Ils oui, n'en trouve plus rien Désolée Mais la madame, elle n'est pas douée. Là, euh, je peux fixer avec différentes sortes de mousse 3D. Et ce que je vais utiliser, euh, c'est celle-là. Euh, donc c'est du rayon bricolage. Hein. Euh, parce qu'on a un truc énorme. Il ouais, n'y a pas besoin d'avoir des toutes petites. Euh, des toutes petites euh, mousses hyper euh, discrètes, spéciales. Euh, loisirs créatifs qui coûtent. 10 euh, fois plus cher. Oui, oui hein, on aurait pu appeler ça le scrap pour les nuls ou le scrap pour les radins. Je sais. Après, pas mal de personnes ont dit. Euh, elles n'ont pas forcément des masses de thunes. Parce que euh, bah, si elles ne peuvent pas travailler, euh, les ressources, il faut que ce soit des ressources personnelles. donc des euh, ressources de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Malheureusement, ça se croise souvent. Alors... On positionne et après on pose on positionne comme ça nous plaît comme on veut et on pose là on a du volume quand on regarde un peu alors faut vraiment pencher sur le côté pour voir le, la mousse mais sinon on a juste cette, cette ce volume avec cette ouais j'aime beaucoup ce que ça donne je suis hyper contente ouf je crois que je m'en sortirais pas de cette carte c'est rare que je prenne autant de temps euh, bon, vidéo, ça, je crois que mes vidéos sont trop longues. Mais euh, c'est rare que j'ai autant de mal. Sinon, je la laisse de côté, je fais une pause, je dis bon, je verrai ça plus tard, ou bon, je laisse tomber, et je la vire. Mais comme j'avais dit, bon, mon défi, c'est vraiment de leur envoyer, euh, euh, de leur, de leur envoyer une vidéo euh, avec euh, l'utilisation de de, euh, des fonds qu'on avait fait euh, et puis si possible avec euh, des utilisations assez, euh, assez variées, pas le même modèle euh, en trois couleurs. Quoi. Donc là, je commence à regarder déjà pour le montage final euh, au niveau des tailles. Je songe toujours à mon arrondi. Euh, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant Mais ça peut être un arrondi que sur la partie haute par exemple. Ça, ça fait une base qui redescend un peu. Ça, c'est vraiment à faire de goût. Euh, on peut les mettre aussi sur euh, deux, euh, deux côtés euh, qui se répondent en dia par la diagonale ou faire les quatre euh, pour adoucir la forme générale. Le faire sur un sol, sur euh, le, le, la base, euh, pas la base de base, ce sera ça, sur euh, la première partie et sur le matage. Ou pas donc il y a vraiment beaucoup de possibilités et là je suis en train de regarder mes tailles et je suis aussi en train d'imaginer justement la coupe ici ça va faire un peu bizarre si ici si on a du rond avec du carré ici mais euh, cette touche de douceur elle me faisait vachement aussi donc donc ça réfléchit mais je me vois pas faire à base droite avec ma matage euh... et puis vraiment le matage apporte quelque chose ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire dans le matage. C'est ça, par exemple, le faire que sur une moitié. Ça dynamise beaucoup la carte. Sur celle-là, c'est pas celle que c'est pas du tout ce que je veux. Je pense que je vais rester sur euh, quelque chose d'assez simple, euh, puisqu'on est sur euh, un motif très présent ici. Euh, je vais rester sur euh, ouais, sur ça. C'est simple et ça me plaît bien. Euh, ouais, c'est parti. Alors, comment on fait? Il y a plusieurs techniques. Mesurer deux fois, découper une fois. Et ça c'est quand, quand vous le faites bien. La plupart du temps je le fais à, à l'œil. Parce que autant je ne suis pas douée avec mes doigts, autant j'estime extrêmement bien les tailles qu'il faut. C'est parfois un peu flippant, notamment pour les professionnels. Et là par contre ce que je veux c'est... Je vais mettre légèrement comme ça. Je vais quand même être un peu plus précise notamment pour, pour la vidéo. Non, ah, on découpe pas l'œil, une grosse brute, mais au moins des petites marques. Hop. Le massico. Trop, trop bien. Là, c'était pour le, la partie piéloire et là, c'est euh, la lame de découpe. Hop. Allez, allez. Bon, des fois, il ne veut pas. Hein. Alors, j'aime beaucoup ce massico. Parce que déjà, il y a les deux lames, et est allé de là, mais c'est hyper pratique. Surtout quand ça me plus beaucoup. Je et euh, le, la deuxième chose qui me plaît beaucoup, c'est euh, que euh, les massicots, c'est toujours une galère pour moi. Et euh, celui-là, il a. Alors, par contre, là, je vois, euh, ma lame, elle n'a pas bien fait du bon boulot, c'est un peu embêtant. Euh, surtout, il n'était pas cher, j'étais vraiment contente de la qualité euh, pour ce Massico de chez l'action, 5 balles quoi. Alors que la plupart elles sont à 20-30 euros, des fois 50, donc euh, ça a vite fait d'être super cher. Euh, ce qu'on peut faire également, c'est un ancrage des bords. Euh, c'est assez joli, ça délimite bien les bords, on peut le faire sur le matage euh, et mmh. ou sur euh, la partie cartonnée. Donc, je vais regarder si... Euh, parce qu'en fait, c'est en, en mettant les couches superposées que moi, j'arrive à, à, à compléter l'image euh, mentale dans ma tête, à additionner, et à soustraire les choses et à me dire, ouais, ça sera bien, oui, non, ne sera pas bien. Donc là, je me dis... Euh, sur la partie euh, mauve, ça ne m'intéresse pas. Sur cette partie-là, ça fait déjà un peu ancré, euh, puisque je ne l'ai pas redécoupé et que c'était... Euh, fait avec le, euh, euh, vous savez, l'éponge, euh, j'avais passé euh, comme ça. Donc pas finalement pas d'intérêt. On l'a déjà partiellement et j'ai pas, j'ai pas refait de découpe. Ok. Alors, c'est parti pour le collage. On va réutiliser l'astuce de positionnement. Je vais commencer d'ailleurs par celui-là. Ne pas oublier de retourner les papiers quand ils ne sont pas de la même couleur des deux côtés ou de la même texture. Donc ça, c'est du double face. Au début, euh, souvent, c'est vachement dur de décoller les, les morceaux et en fait, on chope le truc avec l'habitude. Généralement, rapidement, ça va. Moi, il m'a fallu quand même pas mal d'années pour y arriver, mais euh, je suis dans l'élan hein, ou tout, tout ce qui est au niveau physique, euh, généralement, il me faut beaucoup beaucoup plus de temps quand j'y arrive, euh, que euh, la moyenne des gens pour, euh, pour y arriver. Il y a des trucs, bah, j'y arrive, arrive, malgré des années d'entraînement. Voilà, donc on attrape le... Hop, le bord, et là je fais exprès de ne pas tout enlever, parce que ça va me servir pour un, un positionnement beaucoup plus facile et efficace. Je ne remercierai jamais assez la personne qui m'a filé cette astuce, je crois que c'est fleur d'esprit encore une fois. Euh, ce truc c'est merveilleux ça c'est l'astuce pour les dyspraxies mon dieu merci alors on positionne tant qu'on n'a pas appuyé alors souvent j'appuie au centre pour vérifier hein, on appuie au bord et tout ça parce que c'est sur une partie là qu'on a découpé, dé euh, décollé pardon. on positionne on regarde est-ce que tout est bien positionné et quand c'est bon c'est bon on appuie et là, donc, toutes les parties où on a décollé vont se coller. Là, ça tient. Et puis, on va partir dans le... Alors, moi, chaque fois, j'essaye de partir dans le bon sens, mais des fois, je me trompe. C'est pas grave. On y va doucement pour ne pas tout arracher. Et voilà. Un ça, c'est vraiment euh, ce truc. Hop ah la, la prochaine vidéo, je la ferai plus courte. Hein. Là, c'est parce que j'ai vraiment galéré avec, euh, avec mon fond et j'ai commencé par... Euh... Je pense un des plus difficiles pour moi, ce qui n'est pas forcément le plus malin. Mais c'est comme ça. Allez, hop. On n'est pas obligé de faire tout le tour. Hein. Souvent, euh, euh, de côté, ou un grand coup ou deux au milieu, ça suffit. Mais... Et puis, ça sert à rien d'aller pile poil au bord parfait. Ça, par contre, euh, j'aime bien faire quand même les quatre côtés parce que euh, des fois, ça se décolle. C'est génial. Hop, je vais recommencer la même manœuvre. Généralement quand je le fais pas, c'est que j'oublie. Et puis après je me dis, oh non J'ai tout décollé, j'aurais pas dû Alors là, je pense avoir les mains collantes aussi. N'hésitez pas à aller vous relaver les mains. Pendant vos créas, notamment après 20. non Notamment après avoir manipulé de l'encre, des couleurs ou de la colle. Parce qu'on a, a tellement vite fait cochonner son truc, puis alors surtout à l'étape finale c'était frustrant. On fait tout, on s'embête et puis, puis on gâche tout. J'ai une belle empreinte de doigt dessus. Alors, pareil, je centre mon truc. Alors là, je vais prendre les coins. J'avais un problème de. dans le sens là c'est plus facile quand on tourne toujours dans le même sens mais je sais quand même je j'ai pas fait dans le même sens que le papier voulait pas se décoller alors est ce que ça me plaît oui est ce que je voudrais rajouter un petit truc je pense quoi alors dans les choses que je pourrais rajouter Souvent rien que regarder le matériel ça peut m'aider, bon là c'est des stickers ce sera pas ça, Hop. là c'était des, des papiers découpés euh, donc euh, des papillons, plein de papillons. Il euh, y a des coeurs, il y a des nuages, des étoiles je crois dedans, d'autres papillons euh, et puis des papiers qui viennent d'ailleurs et puis des die-cuts mais de mémoire rien qui, qui n'aille vraiment avec, euh, avec mon projet. Donc là je peux mettre des gouttes transparentes mais c'est pas ce que je veux. Je pensais plutôt aux demi-perles. Alors il faut que je fasse attention parce qu'il y en a deux couleurs. Alors ça se voit quasiment pas. Mais celles-ci sont blanches celles-ci sont crème. Alors ça, essayez de faire attention si jamais vous avez des petits problèmes de vue. Euh, à soit euh, vraiment garder les, les emballages avec les couleurs ou tout ça. Moi j'aime pas parce que ça prend beaucoup beaucoup de place. Euh, soit à prendre que la même couleur, euh, soit euh, je sais pas, trouver une solution pour euh, pas mélanger du blanc avec du crème parce que c'est pas très joli. Alors, souvent ce que j'adore faire, c'est mettre une, une grosse, une moyenne, une petite. Ça fait un euh, là, je sais pas, je me dis une barre, ce serait joli euh, qui va pas jusqu'au bout. Qui va... là c'est un peu trop long aussi genre sur le voilà sur le bord comme ça Et puis je trouve qu'il manque un petit truc ici quartier ici aussi Ça pourrait terminer ma phrase aussi, thinking euh, of you, puis avec euh, le reste en petits points. Euh, souvent ce qui marche bien, c'est bah, tout simplement d'essayer de, de, euh, en posant un peu les trucs, en les poussant, en regardant. Comme là, c'est des trucs qui collent, des demi-perles euh, qui collent. C'est pas forcément indiqué de, de, de venir chercher euh, après découpage euh, pour coller, mais ça peut déjà donner... Euh, une petite idée je mettrais bien quelques perles ici et puis euh, peut-être ici euh, je sais pas ici oh là là je suis vraiment pas, pas rapide aujourd'hui vous hein. en faites les frais désolé allez je vais partir là dessus alors ça je peux sûrement le coller à la main c'est pas vrai il y a déjà un peu de chat Bon, bah si vous voulez scraper, n'ayez pas de chat. Voilà. Alors c'est impressionnant. Il y a, je, je viens de le décoller. Je, je, ça, ça attire le les poules de chat. Poules de chat partout. Promis, on, on nettoie, on lave et tout. Voilà. Moi ouais, j'aime bien. Et puis. Donc là ce sont des barres. Elles, euh... Alors elles sont très anciennes celles-là, donc elles sont plus très droites et tout, elles ont... elles ont dû supporter de la chaleur et des poils de chat Mais euh, ce sont des barres, donc en fait à la base c'est prévu pour. On arrache tout et on colle la barre. Euh, mais moi je m'en sers pas comme ça. Je m'en sers en fait en.. En coupant la plupart du temps un seul. Euh... Hop En coupant des petits morceaux et puis en le C'est pour ça qu'il y a plein de petits papiers un peu bizarres. Je vais en couper quelques uns Alors, la pince elle est vraiment utile pour les petits objets. Là c'est pas forcément super utile. C'est utile pour les trucs transparents. Donc soit je peux faire une petite montée comme ça, soit je peux faire un petit cadre ici. Mais je voudrais un petit truc un petit peu dynamique. Donc je vais faire justement cette petite montée de, de 3 que j'aime assez souvent faire okay. on est plus précis avec la pince et la petite dernière okay. Là. Alors on peut faire droit ou on peut faire euh, orienté j'ai envie de. un ce que j'aurais pu faire aussi, c'est mettre par exemple les perles au centre des, des roses d'arrière-plan. Bon, il y a plein de possibles, mais c'est là-dessus que je pars. Et là, je me dis que pareil, l'équivalent ici, mais dans l'autre sens, ce serait sympa. Hop, après voilà. Mais... Ah Voilà, alors voilà aussi à quoi sert la pince éviter de se la coller entre les doigts, de la coller sur son bureau parce que finalement on n'arrive pas à l'attraper. On en revient. Hein. Euh, le, dyspra... le scrap pour, euh, pour les dyspraxies. Oui, oi, oi, oi. oi, oi. On va attrapé ça. Alors, j'essaie de glisser. Ah non, je suis, je suis sous le plastique. J'essaie de glisser ma pince dessous sans la faire euh, sauter. Et après, c'est bon. Là, je crois plus réessayer ce que je suis sur toi. Ça, ça paraît simple hein, quand, euh, quand les gens le, le font. Et, et là, franchement, aujourd'hui, je, je galère. Euh, J'étais en crise douloureuse ces derniers jours et euh, là, je pense que l'épuisement fait que ma... Ma motricité, c'est euh, assez dégradée, euh, c'est temporaire ça pour le coup, donc c'est pas grave. Mais euh, je, je vois bien que je galère particulièrement aujourd'hui, mais euh, je me suis tâtée à arrêter la vidéo et à laisser tomber. Mais je me dis voilà, c'est quand même euh, aussi important de voir qu'il y a les mauvais jours et que euh, c'est pas grave. Et que si vous avez du mal, ben bah, bah, des fois, il y a pire. Et puis si c'est pas pire, et bah, bah, continuez, bon courage, si vous vous plaise, et puis... Euh, arrêtez si c'est pas le bon jour pour vous. Voilà, donc finalement, euh, malgré <rire> toutes les difficultés de cette carte d'aujourd'hui, j'ai réussi à la finir. Et euh, même si c'est pas du tout mon style esthétique, euh, je, j aime, j aime, je suis contente du résultat. Je sais pas si j'aime bien parce que c'est pas mon style et que euh, j'aime pas les roses et j'aime pas le rose. Mais euh, je trouve qu'elle est, euh, est plutôt réussie. Il y, a, il, y a, il y a des petits défauts, notamment sur euh, cette histoire de, de, de ratage de paillettes. Mais sinon, j'aime bien et je suis contente. Voilà. Bon, eh ben, je vous souhaite euh, d'arriver à créer et que s'il si, si, y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui sont difficiles, c'est pas grave. Et s'il si, y a des résultats que vous ne trouvez pas bons à un moment donné, eh ben, tant pis. c'est pas la fin du monde. Le monde va pas exploser parce que vous avez raté un embossage ou euh, vous avez débordé. Euh, vous avez pas parfaitement coupé ou je ne sais quoi. Euh, là, je crois que le message de cette vidéo c'est même si vous galérez, c'est pas grave. C'est Si le résultat n'est pas top, c'est pas grave. Euh, faites, faites-vous plaisir. Euh, c'est pas le, le handicap, la maladie ou les difficultés, quelles qu'elles soient, et quelle que soit leur origine qui euh, aurait raison de, de vous empêcher de faire. Voilà, donc j'espère que vous allez euh, faire et puis faire des choses qui vous plaisent, au final. <rire> au revoir.